Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Au chapitre 33, psaume, chapitre 33, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 33, nous lisons la parole de Dieu. Juste, rejouissez-vous en l'éternel, la louange si est aux hommes droits.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 sa montagne sainte Exalté l'éternel Pour que Dieu et les mots sa, sa montagne sainte Car il est saint remercions notre père et notre roi merci vraiment encore pour ce moment que tu nous accordes la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble encore en ces lieux pour chanter de tout notre cœur comme nous le célébrons ton nom encore aujourd'hui, mon béni de mes pères. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ces privilèges que nous ne pourrons jamais essayer de voir le répéter que tu nous as fait, mon béni de mes pères. Dieu, comme à cet homme-là, ce jour-là à la croix, mon béni de mes pères, c'était sa première fois aussi, mon béni de mes pères, puissant Oh Dieu, tu dois as la grâce de réaliser que toi, tu es celui qui sauve encore, Père. Nous te remercions vraiment pour ta fidélité à toi, ton amour, Seigneur, jusqu'au bout. Tu tiendras toujours tes promesses à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Je seras toujours ceux-là qui sont à toi. Au que tu que d'avance, mon bien-aimé Père Saint dieu Nous rendons gloire à ton nom. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire encore parmi nous, mon Père dans notre homme intérieur, mon bien-aimé Père Dieu. Tu fais un travail extraordinaire, Seigneur. Tu, tu nous parles, tu nous chantes, tu nous transformes, mon bénévole Père -Dieu. Tu travailles, Père Saint Dieu. Tu nous tailles comme tu le veux, Seigneur. Oh, prends le contrôle de ce que nous sommes encore davantage, mon Père. Merci parce que tu es celui qui nous protège dans toutes choses mon béni Père. Merci encore pour ce moment béni mon béni mes patries Nous prions pour tous nos frères et sœurs, c'est vrai qui sont à différents endroits béni mes pères sans. qui aussi ces soirs sont aussi en communion avec nous par ces liens d'internet aussi mon béni mes pères qui soient aussi bénis leurs enfants aussi bénis leur maison aussi béni. bénie, béni mes pères sans Dieu. Tu es réellement la source de notre bien mon béni mes pères sans Dieu. Merci encore parce que tu continues à vous encourager mon béni mes pères oh Dieu à pardonner pas divison à, à protéger davantage mon roi à tenir à pouvoir si pour tous nos besoins aussi mon sommet béni mes pères nous te sommes reconnaissants merci pour chaque antique qui a été chanté aussi merci aussi pour les psaumes. Mon béni mes pères du merci beau au dieu du 800. chaque témoignage aussi nous a été rendu béni mes pères au dieu nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous père Sois béni et glorifié exactement ce soir quand nous t'avons aussi prié père au nom du Seigneur Jésus christ amen que le nom du seigneur soit béni qu'il soit glorifié vous pouvez vous asseoir oui, nous voulons célébrer son nom de tout notre cœur et ici si avec des cris de joie et de reconnaissance effectivement pour notre Dieu pour tout ce qu'il fait réellement aussi pour nous. Il est un soutien pour chacun de nous chaque jour de notre marche et nous lui sommes reconnaissants et, et, et je, je le remercie aussi de tout mon cœur aussi parce que j'ai reçu un témoignage aussi de notre frère Albert, vous connaissez le frère Albert. N'est-ce pas? Ah, mais non, Albert, c'est l'époux de notre sœur Rosalie. Oui, alors, et là où il est, parce qu'il fallait qu'il puisse récupérer. Alors d'après ce que j'ai entendu, c'est que dans cet enceinte-là, effectivement, la plupart ont, ont eu à pouvoir attraper le corona, même son voisin de 90 ans qui était à côté de lui. Mais lui, il est négatif. Ah, ça réjouit le cœur, j'ai dit, merci Seigneur, tu gardes effectivement les nôtres. C'est pour ça que quand nous prions, nous avons toujours confiance qu'il entend, même si on ne le voit pas. Mais nous croyons qu'il entend le prière. Et, et si nous croyons qu'il a entendu, que nous avons demandé selon sa volonté, nous sommes sûrs que le Seigneur notre Dieu nous exaucera et qu'il nous donnera aussi selon la demande aussi que nous lui avons faite. Nous le remercions parce que ses oreilles sont attentives à ceux-là aussi qui s'accrochent aussi à lui et il nous dit aussi plus loin que l'ange de l'éternel il campe autour de ceux qu'il craigne et qu'il les arrache effectivement aussi du danger. Nous le remercions vraiment pour sa protection parce que Lorsqu'il dit comme nous l'avons entendu dans le psaume, il dit la chose arrive et lorsqu'il ordonne, elle doit vraiment exister. C'est toujours une grâce, un privilège que nous avons de pouvoir réellement avoir ces, ces dieux avec nous dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi la Bible nous fait part avec beaucoup de certitude que les juste, le juste donc, le juste n'est justes qu'un problème mauvaise mauvaises nouvelles parce qu'il a confiance en son Dieu, comme nous l'avons entendu ici dans les psaumes qui nous a été lu Dieu, Dieu, notre Seigneur, nous, nous parle et nous instruit pour nous amener à, à, à cette position, effectivement. Vous savez, quand on regarde dans les saintes écritures, nous, nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, euh, il est vraiment extraordinairement merveilleux et parfait. Le problème, c'est que c'est l'homme... C'est aussi, c'est lui aussi que Dieu aussi, à cause de la grâce de voir les connaître, euh, ne prête pas vraiment attention pour que la parole ou ce que Dieu lui dit, il puisse la recevoir et que il puisse aussi comprendre les choses. Parce que Dieu ne veut pas que nous ne puissions pas comprendre ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il avait dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Lui, il veut que toi et moi, nous puissions comprendre. Et que nous puissions comprendre, parce que nous voulons garder les choses que le Seigneur, lui, nous a données. vous voyez, dans les scènes d'écriture, j'ai dit, mais que tu es merveilleux. Dans, dans les scènes d'écriture, il, il nous est dit, dans le livre, je pense, c'est Ephésiens, chapitre 5, où il est écrit que, lui, notre Seigneur et notre Sauveur, et notre et puis aussi, comme l'écriture l'a dit, il dit, il va se présenter à lui-même. Une épouse irrépréhensible, sans tâche, ni rite, ni rien donc de semblable. Vous savez, lorsqu'on lit ces choses-là, on, on a l'impression aussi que parfois c'est un peu hypothétique, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'utopie, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon on a dit ça comme cela, probablement simplement pour un peu meubler les choses d'une certaine manière ou d'une autre, mais est-ce que vraiment l'homme pourra arriver à pouvoir atteindre cela? Or, or Dieu est vraiment un Dieu parfait, il nous place dans les conditions, qui sommes des croyants, dans des conditions telles que nous puissions, de ceux qui croient, hein, nous puissions être sûrs et certains que ce que nous croyons, et ce que lui l'a a dit, est vrai. Parce que ce qu'il a dit, nous le croyons. Donc c'est que, quand nous croyons, nous devons être sûrs et certains que ce que nous croyons est vrai. Autrement, ben, ce que nous croyons n'a pas sa valeur. Parce que si nous ne croyons pas que c'est vrai, est-ce que vous suivez Vous direz, mes frères, comment est-ce possible Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit Pour autant que vous le reteniez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru donc vous comprenez que c'est faisable, que on peut prendre quelque chose, mais quand on n'a pas la certitude, c'est en vain, ça ne produit rien du tout. Donc effectivement, il faut que nous soyons sûrs et certains, j'aime cela parce que c'est ce que cet homme de Dieu, je pense, Luc qui disait, vous vous souvenez, on le lit souvent ici dans Luc, chapitre il dit, mais enfin que tu puisses avoir la certitude des enseignements que tu as reçus. Ce sera pas comme si euh, cette sorte de choses on m'a dit qu'on non, non, ça dit des... j'ai fait des recherches exactes dans tous les détails pour te l'exposer d'une manière assez fidèle, afin que tu aies la certitude. Et que nous devons être euh, certains des dieux, certains aussi de, de sa parole. Donc revenons à ce que nous disons effectivement, parce qu'il a dit, et c'est ce que l'Écriture lui dit effectivement, qu'il va se présenter à lui-même. C'est pour ça, frères et sœurs, ne perdons pas notre temps de choses inutiles, eh, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend effectivement de nous. Les temps n'est plus, la Bible dit, que racheter les temps. Ah oui, ce sont des temps qui sont mauvais, il faut qu'on puisse racheter les temps. Alors, nous comprenons qu'effectivement, que là, il nous est dit qu'effectivement, qu'il va se présenter à lui. Regardez comment, aussi, disons qu'il nous a accordé cette grâce de pouvoir que nous qui avons cru en lui, d'être sûr et certain que... Parce que il faut pas que il ne faut pas que nous puissions nous convaincre lui-même, nous forcer à pouvoir dire Je dois croire parce que Dieu a dit que c'est vrai. Ça ne sert à rien. Ce sont les Saintes Écritures, elles-mêmes, qui doivent nous convaincre par la conviction que nous donnent les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures, elles, qui doivent arriver à pouvoir aussi te témoigner à toi. Bien sûr, mon frère. Parce que qui va nous convaincre Même, même pour le péché. La Bible dit Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va te convaincre, qui vous convaincra. Pas les pasteurs, par les prédicateurs. Est-ce que vous suivez Donc, le, le Saint-Esprit, lui, va te convaincre. Ça veut dire qu'effectivement, que, on prêche la parole de Dieu pour que vous, vous soyez en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, ce qui veut dire que, quand dieu es même tout seul, c'est le Saint-Esprit qui te dit que ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon. La communion avec Dieu. C'est ce que Dieu notre Seigneur attend de nous. Alors quand nous sommes dans cette condition-là, nous nous sentons que nous sommes des hommes libres. Voilà oh, où l'esprit du Seigneur là aussi est. Ah oui, pas de faire n'importe quoi. La liberté qui nous conduit toujours, à savoir que nous sommes dans sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui nous est donc nécessaire. Et donné en fait, effectivement, c'est parce que... Alors, nous revenons à cela, donc, il dit que... Et, et puis, il nous donne cette certitude, cette assurance dans les choses de Dieu. Que nous puissions être certains que Dieu amènera toujours, ah oui, à l'accomplissement, ce qu'il a dit. Puisqu'il a dit à Jérémie que... Qu'est-ce que tu vois, Jérémie Il dit, une branche d'amandier. Il dit que, tu as bien vu, parce que c'est pas toi, mais c'est moi. Je veille sur quoi Sur ta parole Non, non, non. C'est pour ça que ces hommes étaient, étaient vraiment spirituels quand ils parlaient. Parle aux gens pour ne pas donner l'impression que nous connaissons, nous avons dit, Non, non, non, non, ainsi parle. Ah oui, pas ainsi parle Esaïe, ainsi parle Jérémie, ainsi parle l'éternel. C'est important. Parce que si c'est ainsi parle l'éternel, ce n'est pas à moi de veiller pour que telle fasse. Façon... Non, non, non, non, Dieu veille. Sous cette parole, effectivement, on fait que ça a pu. Alors, c'est là que nous puissions voir dans le livre des Éphésiens pour Dieu. Je pense que c'est cela, Ephésiens. Je pense que c'est que nous pouvons juste de voir ici. Attendez, on le trouve. Ah cela, oui, c'est cela, Ephésiens. Oui. Et voilà comment lui ramène les choses pour que, réellement que ceux qui sont à lui aient vraiment la certitude et l'assurance que, peu importe quoi qu'il arrive, Dieu va le faire. C'est pour ça que nous, nous avons confiance toujours dans ce que lui dit. Il dit, la chose arrive, quand tu leur donnes, elle, donc ça, sans l'ombre d'un doute. Je suis sûr et certain que ce qu'il est. Alors, dans Ephésiens chapitre 1, il nous dit ceci, voilà. Et nous lisons avec vous, il dit, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a... Béni de toutes sortes de bénédictions, de toutes bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste en Christ. En lui donc, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde, pourquoi Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit Que okay, Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que vous bénisse richement. Alors, regardez bien, je voudrais bien que nous le religions, mais avec beaucoup de. Regardez très bien. Il Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, en Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Verset 4, et dit. En lui donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez que Dieu ne vous a pas choisi pour rien, pour des aventures. Non, Dieu te bénisse richement. Ce n'est pas pour rien frère et soeur, vous ne venez pas perdre votre temps. Nous ne sommes pas dans l'église catholique, presbytérienne. je ne sais pas moi quoi. Non, non, non, non, c'est ça la chose que vous devez comprendre. On ne vient pas ici parce qu'on cherche l'hostie, on n'en a pas besoin. Nous venons parce que nous avons réalisé quelque chose que nous avons besoin. Chacun de nous, on a pris l'hostie, ça ne nous a pas changé. Et maintenant je veux quelque chose qui me change. Ah oui, moi je ne peux pas vous changer. Il n'y a, a aucun prédicateur, il n'y a même pas aucun prophète, n'importe qui peut vous changer. Personne ne peut vous changer. Il n'y a qu'un seul qui peut vous changer. Ni qui peut vous changer. Ce n'est que la parole de Dieu. Ah oui, c'est ça le problème que nous avons. Donc ne combattez pas contre ce qui peut te changer. Ah oui, il ne faut pas combattre contre celui qui a la capacité de te changer, de d'être transformé et qui peut même changer la peau d'un léopard. C'est ce qu'il est. Donc effectivement, alors, donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça, donc, ça, c'est quelque chose qui, <rire> que Dieu lui-même a eu à pouvoir décider. Avant même que toi, tu aies même la connaissance de ce que c'est que la sainteté. C'est ce qu'il a dit ici. Avant même que nous puissions même penser à quoi que ce soit. donc Mais quand on dit avant même que nous, il faut d'abord savoir, d'abord, le nous-là, c'est qui parce que nous pouvons dire Alléluia, Amen, mais il faut bien comprendre qu'effectivement que quand Dieu parle, c est, c est, il est tellement précis, il est clair. En disant bien, en utilisant bien les expressions, les termes bien appropriés, il dit bien en lui, Dieu nous a élus. Donc il s'agit bien de l'élection. C'est pour ça que nous disons souvent ainsi effectivement, que euh, l'élection ne pourra pas échouer. C'est comme nous vous aussi, entendu aussi, quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous vous souvenez, non Eh bien, elle doit se manifester. Quand vous ne l'avez pas non plus, eh bien, on va aussi le voir. Mais quand vous l'avez, nous le voyons. Et qu'est-ce que ça produit en nous L'attirance. C'est sûr et certain. Vous voyez toujours les gens qui aiment bien être avec vous, mais parce que vous dégagez un parfum. Mais quand les gens vous évitent, posez-vous la question. Pourquoi les gens m'évitent tout le temps? Pourquoi? Mais parce que ta, ta nature à toi ne fait que repousser les gens. Le Seigneur, lui, sa nature s'est dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Voilà mon frère. C'est comme cela que les seigneurs... Alors là, je comprends qu'effectivement qu il y a quelque chose qui, qui est à moi que les seigneurs veulent que je puisse donner aux autres, effectivement. Ah, c'est pour ça que la Bible dit que, que nul en son cœur, Zacharie, oui, que nul en son cœur ne pense jamais du mal contre son prochain. Donc je ne parle pas. Bon, je suis ici, nous sommes là-dedans. Donc, on ne peut pas être là comme si on rumine toujours, on fait des efforts. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, mais quand tu sens que tu peux pas aimer, tu dis, ça, ça travaille, viens, même à secret. On restera ici avec toi, je prierai pour toi. Parce que il faut, il faut que tu comprennes, que nous comprenons que cela doit être en nous. Qu'est-ce qui doit être en moi c'est ce que nous avons entendu, donc, Mardi. Alors là, nous comprenons, ici, il, il a décidé lui-même, il dit, mais j'étais élu, toi. Moi, j'ai été choisi pour que tu sois ce que moi, je veux que tu sois. Euh, oui, parce qu'il dit mais on veut que nous soyons saints et irrépro irréprochables devant lui. Alors maintenant, regardez, effectivement, comme l'écriture aussi merveilleuse, dans le livre de Philippiens. Philippiens, ce quand nous tournons ici, je pense, après Ephésiens, je pense que c'est cela. Voilà. Ah, il dit, euh, chapitre 2, je pense, c'est cela. Chapitre 2. Ah, oh, oui, oui c'est vrai. Ah, non, c'est ça. Ben, je peux même lire là tout entier aussi. Puis nous, avons, nous, avons, nous allons arriver à un verset là. Alors, chapitre 2 d'Éphésiens. De, de, de, non, non, pardon, chapitre 2 des Philippiens. Alors, si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a donc euh, quelques, quelques soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, eh, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. C'est merveilleux. Hein? C'est quand même extraordinaire. Vous direz, mais est-ce que c'est possible, mon frère Mais si la parole de Dieu le dit. C'est que nous comprenons, frères et sœurs, à qui Dieu s'adresse. Parce que s'il s'adresse à ceux-là, c'est parce qu'il leur fait comprendre que vous avez la capacité. Bien sûr que oui. Moi, je suis résistant. Il dit, c'est bien. Et donc, ayez en vous, effectivement, rendez-vous ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même c'est extraordinaire ça. Est-ce possible mon frère Mais si la Bible nous dit cela, c'est cette manière d'exprimer qu'il y a en vous non, On va y arriver. Il dit, mais, donc, il y a un même sentiment, un même sentiment. Frère, est-ce qu'on peut y arriver Un même sentiment, un même amour, évidemment, et une même âme. Ah, mon frère et ma soeur, si nous n'y arrivons pas, nous ne pourrons pas aller ensemble. Vous savez, frères et sœurs, l'unité n'est pas quand le Seigneur viendra et que nous monterons au ciel. Non, avant même que nous puissions monter, nous devons être unis ici. Peut-être que vous, vous doutez, vous voulez la preuve. Ouais, je sais que vous voulez la preuve. Parce que avant de monter, il faut d'abord que... Oui, ma bien Sûr et certain. Bon, déjà, si. On va, on va y arriver, frère et soeur, je veux Si déjà, maintenant, nous avons nos cœurs divisés. Or, oh, avant que nous puissions partir. oh, tous nous attendons l'enlèvement, bien sûr. Et si nous avons nos cœurs divisés. On dit, oh, mais moi, je n'ai rien à faire avec l'autre. Non, monsieur, parce que l'autre, là, est aussi il tient. Mmh. C'est quand même important. Nous comprenons cela. <rire> Écoutez, vous savez, nous l'avons lu, depuis dimanche, je ne sais pas, Comme il en était au temps de Noé, vous vous souvenez Il sera demain, le papy dit il dit, quand le fils de l'homme des a... deux qui seront dans un lit, vous vous souvenez L'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui moudront ensemble, l'un sera prise, l'autre sera laissé. Ils seront dans un champ. Une sera prise et l'autre sera laissée. Vous avez vu, non? Et oui, c'est à ce moment-là que les, les disciples ont posé la question, mais Seigneur, notre Dieu, où est-ce que cela sera? Où sera-ce? Parce que il faut que je sois, moi, à l'endroit où, quand tu viens, tu me prends. Est-ce que vous suivez? Alors, il a montré, il dit, mais là où se trouvera le corps, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça semblerait. Ah, ah, donc ils sont un. Alléluia. Qu'il est Amen. doux et agréable. Ah oui, oui, oui, Amen. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il faut d'abord qu'il y ait un rassemblement. Souvenez-vous, frère. Dans le nombre. Il avait parté parler des deux trompettes. Amen. Ah, ça date de longtemps. Bien sûr. Oui. <rire> eh oui, vous ah, ne vous souvenez plus, c'est très longtemps. Eh bien oui, ces trompettes devaient être soufflées de différentes manières. Hein, quand c'est soufflé sans éclat, ça veut dire un rassemblement. Et avec éclat, merci. Vous voyez que c'est dans la Bible, hein? c'est exactement cela, effectivement. On ne peut pas partir sans d'abord qu'on soit. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je prie pour vous qui écoutez, mais qui n'écoutez pas. Toutes choses ici. C'est important, c'est pour que vous ne puissiez pas marcher en disant, Alléluia, je vais partir. Non, non, non, non, non, non. Il faut bien faire très attention. Dieu ne travaille pas dans les désordres. Il travaille toujours dans l'ordre d'abord. Et vous savez, frères, c'est ça. Je vais vous le prouver encore dans la semaine. Non, vous vous souvenez, on a non eh ben, vous allez voir aussi que dans les Saintes Écritures, dans les livres de Matthieu, chapitre 24, que Dieu vous rappelle, hein? Matthieu 24, il nous dit quelque chose, je pense que c'est cela. Ah, D'abord, voir cela, un instant, juste un moment, ah, que Dieu nous aide. Voyez-vous. Ah il y a juste une minute non vous inquiétez pas je suis avec vous ici non je sais que c'est dans Matthieu chapitre 24 mais je voudrais quelque chose que je dit c'est la aussi pas oui voilà, c'est Nombre chapitre 10. Matthieu nous lisons Nombre chapitre 10. Et, et c'est le verset 1. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et, et lui dit, fais-toi deux trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu? Elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée, vous entendez cela Et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de ta tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince des chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Donc nous comprenons, hein Vous avez compris Ok. Maintenant dans Matthieu, chapitre 24. Et cela, oui, ça pense bien Matthieu, chapitre 24. Disons ça. Voilà. Voilà, Matthieu, chapitre 24. Mm -hmm. Alors on nous dit ici. Alors, voilà. Matthieu 24, vous voulez Voilà, c'est bien. Voilà. Nous, nous arrivons aussi au verset 30, verset 30. Matthieu 24, verset 30, il dit, Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se la montreront, elles verront le Fils de l'homme venant sur le lit du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous devez comprendre que dans Matthieu 24, beaucoup d'événements sont mis ensemble, mais il faut le placer à sa place. C'est un puzzle. Donc, en fonction des événements, effectivement, et puis, nous plaçons là, là, là, parce que tout est dit en une, mais il faut qu'on place chaque chose à sa place. Oui, Nous continuons le verset 31. Écoutez bien, il dit, « Il enverra, » vous suivez cela, « Ces anges avec quoi ?» Pas avec des trompettes. Il y a plusieurs anges, mais avec la trompette, une trompette. Donc, toutes ces anges-là, <rire> c'est avec une trompette. Et pourquoi c'est deux trompettes Il est très bien, parce que, j'ai bien dit la trompette, hein Il enverra ses anges avec la trompette. Quelle est la trompette Il dit, rétentissante. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Donc ça, c'est la trompette pour le... C'est clair ici, non N'est-ce pas vrai mais, mais où est la trompette pour le départ Thessaloniciens, chapitre 4. Regardez bien. 1 ah, Thessaloniciens au chapitre 4, je pense que c'est cela. Je crois que c'est cela, oui. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Chapitre 5, pardon. Écoutez bien. Chapitre 5 de Thessalonicien, je pense. Que mais non. Nous sommes bien au chapitre 4, pardon. Chapitre 4, Thessaloniciens, il dit verset <coughs> 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Hein? » Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de quoi Qu'est-ce qu'il va faire Et qu'est-ce qui va se passer Et verset 17, « Ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, quoi Ah oui, c'est le départ, là. Deux. Donc, les rassemblements, et puis, le deuxième, pour le départ, Voyez-vous, vous oh. frères et sœurs, les scènes écritures sont précieuses. Elles sont claires. Les choses sont placées, mais il faut simplement voir effectivement, d'abord, les tableaux, alors voir ce qu'ils sont. C'est nécessaire que vous prêtiez toujours attention à la parole de Dieu. Vous avez l'impression que... Non, non, c'est important cela. Parce mmh. que nous sommes pas en train de pouvoir jouer, mais Dieu nous parle pour que nous puissions être conscients du privilège que nous avons trouvé à ses yeux, pour que nous sachions qui nous sommes aux yeux de notre Seigneur. Alors, nous le disons effectivement en rapport avec irrépréhensible et irreprochable. Effectivement, il nous donne l'assurance pour que nous quand on dit non, nous, nous l'avons entendu, effectivement, nous soyons sûrs et certains. Vous savez que qu'il est impossible, comme l'écriture le dit, vous de, devez vous rappeler cela, il dit <coughs> quiconque est né de Dieu, ne peut plus pécher. Parce que si tu es né de Dieu, tu ne peux qu'être un élu, monsieur. Est-ce que vous comprenez Nous venons de Dieu, c'est sûr et certain puis, nous retournons à Dieu. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs. Euh, nous allons peut-être le voir après. Regardez donc tout le Donc, quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher. Ce qui veut dire que si tu es né de Dieu, il est impossible que tu puisses douter de ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu est la source de vie pour toi-même. Tu, tu en ressens d'abord l'importance. Si vous avez goûté qu'il bon. est Seigneur est bon. Il faut d'abord goûter. C'est dans 1 Pierre au chapitre 1, quelque part là, je pense. Il dit si vous avez goûté qu'il est bon, il faut d'abord avoir goûté. Et si vous avez goûté qu'il est bon, vous n'allez pas vous. Vous en débarrasser comme on peut dire parce que y a une expression, mais il dit Non, non. Parce en fait, c'est la chose comme elle est bonne, nous nous y accrochons. Et oui, alors, quand on est né de Dieu, on a quelque chose qui est à notre intérieur. Et c'est cela que David pouvait exprimer par la prière qu'il faisait dans le Psaume son Mais je sers ta parole. De mon cœur. » On ne l'a pas obligé. Mais c'est parce qu'il a réalisé, il dit, dit Mais. Les préceptes à toi sont mes conseillers. L'autre, nous prenons Pierre aussi. Pierre, par rapport aux autres vêtements, on l'a même chassé. Il a dit Mais où veux-tu que j'y aille Il dit Mais moi ici, j'ai goûté. Il dit Nous avons cru. Oh. Et nous avons reconnu. C'est écrit comme ça Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Où veux-tu que moi, j'aille? cest même, même vous connaissez, je crois que c'est Philippe qui a dit, mais nous avons trouvé. Et, et si moi j'ai trouvé, pourquoi je dois continuer à chercher Si j'ai trouvé, je suis au repos. C'est fini. Est-ce est -ce que vous comprenez Oui, mais pour les autres c'est un peu étrange. Non. Pour vous qui avez eu la grâce de connaître le Seigneur et que votre intérieur a été déjà renouvelé, vous comprenez ces choses et vous réalisez effectivement ce qu'il en est, l'importance de pouvoir réellement aussi. Alors comme nous disions, effectivement, cest dit que là, quand nous avons ça au-dedans de nous, il est impossible ah, de douter à la parole de Dieu. Par contre, vous êtes fortifiés parce que l'Écriture nous dit encore que la foi, la foi, vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, qui est donc la parole de Christ. Plus maintenant il nous parle, plus maintenant il nous montre encore davantage, plus notre foi grandit davantage et s'accroche. C'est vrai, alléluia, c'est la vérité. Pourquoi tu dis c'est vrai, c'est la vérité Mais c'est pas ça correspond à la chose qui est à, à l'intérieur. Même si on dirait comme un malade, non, non, c'est pas mon problème. Il dit, mais ça c'est vrai, mais comment tu le sais, mais au-dedans je sens que la chose est comme ça, c'est tout à fait vrai. Je ne peux pas douter. Il dit, certainement. Vous savez, vous n'allez pas répéter en disant que, ah, comme je dis, je, je me fais dire, mais quand il vient, je partirai. En fait, tu n'as pas la conviction. Là, il n'y a même pas quelqu'un a même pas de raison de voir dire, je partirai, je dois partir. Non, tu sais que tu partiras. Est-ce que vous saisissez Peut-être pas bien. En fait, tu sais que tu partiras. Donc toi, toi. Quelque chose s'est passé au-dedans de toi qui t'a donné vraiment la certitude qu'il vient, je pars. Ça veut dire que tu es dans une position telle que quand la parole de Dieu sort, il n'y a pas de lutte en toi. Plus, plutôt tu es la personne, faut pas dire ça pour faire plaisir, ça, ça sert à rien. Plus tu es, tu es la personne qui dit, mais Seigneur, que ça continue davantage. J, j, je veux, parce que plus j'entends, plus je sens que mon âme se sent aussi bien. Tu deviens amoureux de la parole de Dieu. Tu n'es pas un comédien pour montrer aux gens, oh, je crois. Non, non, non, non, non. non. Déjà, rien que par ta façon de recevoir, on sent que la, la parole est absorbée. Elle rentre, effectivement, dans l'intérêt de la Donc, pour le temps, vite. Alors, nous voyons que. Ah, nous avons dit. Dans Philippiens, nous retournons, comme nous avons dit, les pouvoirs. lire aux Philippiens, effectivement, aussi, quoi. rapidement. Philippiens. Philippiens. Nous y étions aux Philippiens. Voilà. Alors, il nous dit. <rire> Verset 2 dit Rendez donc ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Donc, je cherche moi à pouvoir. Quand on parle un même sentiment, c'est. Et vous savez ce que ça veut dire <rire> Le même sentiment, vous, vous voulez savoir ce que ça veut dire. Regardez bien. Et, alors, je crois que c'est ici. Toujours ah, mm, Philippiens, chapitre 4, il nous dit ah, ah, il nous dit ceci, il nous dit oh, oh, oh, oh. Mm, mm. Il nous, dit, il nous dit ceci, hein, d'abord le verset, je vais dire verset, verset, verset, verset, verset, verset 4, vous permettez que je lise un peu plus haut, Philippiens 4. Je vais retourner Philippiens chapitre 1 là que nous avons lu, hein, Puis nous allons vite, vite prier pour partir. Il dit, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il n'a pas dit pleurer. Non non, Je ne sais pas si vous me suivez, il n'a pas dit pleurer. Il dit non, non, si non, non réjouissez-vous dans toutes les circonstances. N'est-ce pas vrai Alors, nous continuons Que votre douceur, pas bah, votre... Vous comprenez Ici, on parle de la douceur. C'est quelque chose qui doit être dans, dans chaque fils, chaque fille de Dieu. En fait, la douceur. Que Dieu nous aide à pouvoir être tendre et doux. Mmh. Souvent, on est trop agressif. Mais l'agressivité ne fait pas partie de notre vie, en fait. Quand nous étions dans le monde, oui, mais pas quand nous sommes en Christ. Nous disons bien en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Et les choses anciennes sont... C'est écrit comme ça. Gloire à Dieu. Nous le répétons, est-ce que nous comprenons Si quelqu'un est un... Oh, les choses anciennes sont... Voici toujours ce devenu. Et ça, vient pas de moi. C'est la grâce de Dieu. Et c'est le vrai sang. Passé, passé. Alors, il nous dit ici, nous continuons. Donc, okay. que vos douceurs soient connues de tous les hommes, même les voisins. Ah, bah oui, même les voisins. Tu n'es pas seulement doux ici. Alléluia, frère. Et ton voisin, tu dis, mais si tu continues comme ça, la douceur elle, ne reste pas dans le mur ici. Il faut qu'il aille avec toi partout. Quand on voit, on te, quand on te parle, on sent qu'il est doux, il est tendre, il est comme un agneau. On n'est pas seulement un agneau ici, et dehors un taureau. Est-ce que vous comprenez? C'est nécessaire, mon frère et ma sœur, parce que quand Dieu change, il ne te change pas seulement dans la salle ici, et puis dehors, il te remet dans la chaîne nature. Non! Il t'a changé, il t'a complètement changé. Donc, que ce soit ici ou dehors, pareil. Que Dieu nous aime, qu'il vous bénisse richement. Nous courons vite pour le temps. Vous êtes fâchés Merci. Ah, je vous remercie. Alors, il dit, il dit, il dit, c'est derniers. Ne vous inquiétez de rien !» Alors, s'il vous plaît, les sons du souci. C'est ça qu'il nous dit. Et, vous savez, il dit, Dieu d'Abraham, tu es vraiment parfait. Tous les hommes que Dieu utilise ils ont le même esprit. Mais c'est l'esprit de qui qu'ils ont mais c'est l'esprit du maître, non? C'est le maître qui a dit. Si vous dites, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous... C'est le maître. Et ils ont pressé le même évangile. Vous ne voyez pas, c'est les Seigneur qui continuent à ne pas prêcher l'évangile au travail. Mais c'est vrai, non? Il dit, ne vous inquiétez. Mais toi, tu t'inquiètes toujours. Là, là... Mais non, il t'a dit. C'est le ne faut pas dire qu'il ne faut pas chercher du travail. Il ne faut pas confondre. Donc, pas, je suis chômeur, je dois me battre pour trouver du travail. Est-ce qu'on peut dire Alléluia, gloire à Dieu. Frère, Dieu a dit, ne m'inquiétez pas. Je ne cherche même pas le travail, si Dieu veut, le travail viendra. Ah non, celui qui cherche trouve, n'oublie pas. Amen, amen. Donc je dois aussi chercher. Donc un chrétien, il est équilibré. Il prend pas seulement ce qui est côté qui lui plaît, il prend les deux. C'est un aigle. Hein. Il vient prendre les deux ailes, monsieur, si pour pouvoir. C'est la Bible. Alors, nous continuons rapidement pour... Et puis nous allons prier. Alors il dit, il dit, dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses... Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des obligations. Non, non. quand on va à Dieu, on va les se dire, Seigneur, tu vois, je t'ai prié, mais maintenant je crois que j'attends. Ah non, je t'en supplie de tout mon cœur. Et puis tu es là où j'ai pas bien marché, pardonne-moi. Seigneur, je te demande grâce. Seigneur, tu n'es pas obligé, mais je t'en supplie. Tu connais mon besoin, tu connais ce dont j'ai besoin, et tu as dit demander, et j'ai pris pour cela. Vous comprenez On supplie Dieu. On n'oblige pas Dieu. Oh, tu vois, moi, les mardis, je suis toujours là. Les génies je suis là, mais comment je t'explique que j'ai toujours des épreuves Mais non C'est vrai cela. parce que... Bon, bref. Alors... Il dit, dans, de, de, de, de, de, et les actions donc des grâces, nous continuons, Il dit et la paix, vous avez entendu cela Quand vous agissez comme cela, vous n'avez pas de trouble. Il dit, mais et la paix hein, de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, où c'est, vos pensées, où c'est Voilà, faisons comme cela, on verra la paix de Dieu. Parce que la Bible dit, hein, et la paix de Dieu, pu troubler. Ah, je serai plus troublé, je ne sais pas comment je fais, non, non, non, la paix viendra. Il va garder quoi, évidemment Il gardera maintenant vos cœurs. Parce que c'est souvent en partie du cœur. Hein? Ah, oui, on ne dort pas parce que le cœur a beaucoup de pensées, de soucis. Et puis ça passe, il va garder vos cœurs et vos pensées aussi en Jésus-Christ. Ah, ça c'est le médicament qui est bon. Hein? Ah, vous premiers compte les angoisses. Et alors, je, je prends ça. Je le prends, je dors bien. C'est ce qui est écrit, hein. Et puis nous continuons. Vous avez dit comment voir le même sentiment. Vous avez ça, non Avec le même état, vous Mais verset 15, verset au reste, frère. Que tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui met la probation, n'est-ce pas Que ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi Voilà. Quand nous avons ça, je regarde ma soeur Jackie, je ne peux même pas penser qu'elle est mauvaise, elle est saisie, elle pense du mal à moi. Non, je pense bien. Et Elle aussi, elle me regarde, elle pense bien. Nous sommes un, on n'a pas de problème. Donc, effectivement. Vous savez, ce n'est pas compliqué parce qu'on a pensé, non, c'est tout à fait simple ce que Dieu nous demande de pouvoir faire. Faites ce que Dieu te demande de pouvoir faire, chacun le fait. C'est comme ça que c'était les jours de Pentecôte. On ne s'est pas entendu, mais chacun dans son intérieur. Ah oui, mon frère et ma soeur. Vous, les gens entendent effectivement que oui, et ça va être comme ça. Mais en fait, Dieu est en train de le faire. Je vais vous le prouver. Il est en train déjà de le faire. Pour nous montrer qu'en fait, nous l'avons entendu déjà, il y a un temps. <rire> le Seigneur Jésus-Christ a dit que Père, qu il dit qu'il soit un. Vous entendez cela quand, toi et moi, nous sommes... <rire> Ça veut dire que l'unité existe. Oui. Donc, c'est toi et moi qui devons entrer aussi dans l'unité. On fabrique pas l'unité. On n'a pas besoin de fabriquer, on est créé. Il est déjà là. Donc, toi et moi, maintenant, on doit simplement entrer dans cette unité-là. Et Si ma soeur entre et moi, je entre, nous sommes... C'est pour ça qu'on nous a dit dans les Saintes Écritures que <rire> nous avons été approuvés par un seul esprit. Pourquoi Pour former un seul, bien sûr. C'est pour ça que nous entrons dans ce corps qui est déjà un unique, non Et par les baptêmes du Saint-Esprit, nous, nous entrons dans l'unité. Donc même esprit, même parole dont l'unité existe déjà. Ce n'est pas qu'on va la former, qu'on va la fabriquer. Non, l'unité existe déjà. Mais c'est maintenant toi et moi qui sommes appelés à entrer dans cette unité. Donc c'est-à-dire que si moi je suis en dehors du corps de Christ, mais je ne peux pas être dans l'unité. C'est pour ça tout ce que vous voyez avec la marque, ils fabriquent des, oh, des églises, soyons une, une unité dans la même église, dans, dans, dans, dans, toutes les églises, pentecôtistes, protestants. Quelle unité Ils sont pentecôtistes parce qu'ils ont leur doctrine. Les protestants ont leur doctrine, les catholiques qui croient en Marie, en statut, et les presbytériens, chacun, chacun d'eux a une foi différente. Et puis vous vous dites, on va être un. Pourquoi Par les rassemblements. Qu'est-ce qui fera de nous un Nous sommes divisés. Vous voyez l'illusion des hommes en fait mais l'unité de Dieu est assez claire. Et il nous montre effectivement le cheminement, le chemin par lequel nous tous, nous pouvons être là-dedans. Parce que là-dedans, là il n'y a plus de combat. Ah, pas de combat, pas... Non, non, non, non, pas de jalousie, pas de dispute. Est-ce que vous suivez Eh bien, pourquoi il n'y a pas de dispute, pas de jalousie mais c'est parce que nous sommes dedans et dedans nous sommes aussi en Christ, non? Et comme on dit que Dieu est comment? Dieu est à Bon, Si c'est un mot que nous avons entendu, il dit elle n'est point envieuse. Si elle est en moi, comment je vais me disputer avec mon frère? Si c'est en lui et en moi, on fait semblant de s'embrasser. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est un bonheur d'aimer. Mais quelle douleur de détester. Parce que la nuit, on fait des cauchemars puisque la haine te détruit et te ronge l'estomac. Mais l'amour pense toutes les blessures. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je vais vite revenir ici pour que nous. Je... Vous permettez Amen. Bon, nous retournons à Philippiens au chapitre 1. Puis nous allons lire et puis vite, vite, et puis nous allons rentrer. Hein? Oh, chapitre, nous avons dit chapitre 4, non et dans le chapitre 1, il nous dit, nous avons... Chapitre 2, pardon, nous avons lu Alors, il nous dit ici, verset, verset 2 nous a dit, « Rendez donc, ma joie parfaite, ayant donc un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » N'est-ce pas vrai Donc, nous avons remarqué qu'on peut y arriver. Reste que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, n'est-ce pas Digne de l'orange, soit l'objet des veaux. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Alors nous continuons ici, il dit, ne faites rien par esprit de ou par veine, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus d'eux. Voilà, si on arrive à cela, que je regarde mon frère, j'ai dit mais en tout cas lui, il est au-dessus de moi, lui il me regarde, il me dit qu'il est au-dessus de moi, où viendra le combat Voyez-vous, frères et sœurs, les choses de Dieu ne sont pas très compliquées. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. La voie du Seigneur, elle est simple. Mais c'est vous qui devenez des docteurs des choses inutiles. Vous avez tellement fait du doctorat que la chose la plus simple, vous, ne la voyez plus de la bonne manière. Vous voulez toujours que ce soit compliqué. Et tout ça, pour dire, ah, alléluia, j'ai compris maintenant parce que la complication, des complications. Non, vous compliquez pour rien, c'est simple. Vous savez, comme le Seigneur l'a dit dans les livres de Matthieu, je crois, chapitre 5. Vous êtes distrait Non. Je dis, il dit, « Heureux les simples, ah, pas les docteurs. »« <rire> Tu es docteur, mais tu es exclu. » Il dit, ici, vous savez, vous savez les simples, on les appelle, appelle comme des imbéciles. On appelle simple, d'esprit. J'accepte d'être ça. Ah. Et <rire> je n'ai pas besoin de doctorat. Mais ça, cette simplicité-là, il a dit Tu as caché ces sages aux choses et aux uns. Ah, tu as révélé, oh, c'est toujours avec cela que Dieu travaille. Donc, si on peut simplement comprendre les choses, ne compliquons pas notre vie. C'est déjà difficile, hein. Ne compliquons plus. Soyons dans la simplicité des simplicités. Simplifions les choses à nos frères et sœurs. Hein? Il a besoin de quoi C'est le mal de l'amour. Il m'a fait du mal, pardon. L'amour marche avec le. Bien sûr, messieurs. Il n'y a pas de. D'ailleurs, vous dites, car Dieu a tenté. Qu'est-ce qu'il nous a fait Il dit, pardonne-leur. Il a obtenu le pardon pour nous. L'amour pardonne. Je ne sais pas comment on peut comprendre. Vous voulez qu'on continue un peu Mais les couvre-feu le nous poursuit. C'est ça le problème. On aime tant être chez nous ici. Hein. Nous entendons des choses de notre Père. Nous tous aussi. Moi, je me réjouis aussi. Que chacun de vous. Verset 4. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. J'ai trouvé un travail. Je vais dire, ah, je vais être là pour m'acheter un grand camion, pour que tout le monde voit quand j'arrive à l'assemblée. Non. Et je regarde un peu là, mais j'ai vu que dans mon poste là, quand je regarde, je dis, mais patron, vous n'avez pas besoin d'un travail. Parce que je pense à qui, à ma soeur. On n'avait pas besoin de quelqu'un qui doit, même ici, même pour, pour nettoyer, on n'avait pas besoin, donc je cherche quelque chose. Pas seulement pour mon intérêt, mais mon, intérêt de si ma soeur travaille, ah, oh, gloire à Dieu, je me sens bien parce que, oh, maintenant, et, et puis c'était un poids de moi, parce que quand il n'a pas de travail, c'est donne du travail, mais une fois qu'il a donné rage, je suis tranquille, je n'ai plus ce fardeau là pour prier toute la nuit pour lui, est-ce que vous comprenez Ah oui, je peux maintenant écouter les cantiques à l'aise. Ça soulage aussi, est-ce que vous comprenez Donc faisons du bien pour que nous tous soyons bien. Il est bien, je suis bien, je dors bien. Amen. C'est l'évangile, c'est simple et pas compliqué. Nous continuons rapidement. Je... Oh Seigneur mon Dieu. Et je lis, puis nous avons nous ne sommes pas encore arrivés, peut-être là où nous devons arriver, mais j'aurais tant aimé que nous arrivons. Ah là là là là. Et puis il nous dit, hum, hum, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui. C'est notre modèle. Il m'a pas. Il, vous savez, les sentiments qu'il avait. J, j, vous savez, je l'aime beaucoup. Hein. Quand je vois les tableaux là que vous, beaucoup de me détestent, que tu penses du mal de moi, il n'y a pas de problème. La femme surprise en flagrant délit J'ai dit, frère et soeur, ces tableaux-là ont marqué ma vie. Les gens comprennent peut-être mal en me regardant, c'est votre droit. Mais moi j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, cette femme-là, elle était bibliquement parlant. Je peux vous dire, c'est là que j'ai dit, Dieu d'Abraham, tu es vraiment exceptionnel. C'est quand même la loi des dieux. Et cette femme était dans la condition, cest que la loi disait, elle doit être lapidée, c'est sûr. Mais qui pouvait la faire sortir de là, cet endroit C'était l'écriture, monsieur. L'écriture, l'écriture l'avait dit. Donc, ces gens-là venaient appliquer l'écriture. Mais qui pouvaient la faire sortir là-dedans? J'aime Jésus de, de tout mon cœur, mon frère. Je l'aime, c'est Jésus. Frère, si vous l'aimez pas, vous êtes des sorciers. C'est pourquoi je crois que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul a dit, mais, mais si quelqu'un n'aime pas mon Jésus, qu'il soit maudit. Amen. Je comprends. Amen. Frère, comment ne pas l'aimer, frère Faut marquer. Non, non, non, non, non. Là, c'est autre chose. On ne peut que l'aimer, frère. Ah que Dieu nous, nous aide, frère Il était là, quelque part, je l'aime, frère Il était là, il ne s'occupait pas Ces gens ont sont de On va la tuer, on va la tuer parce qu'il a brisé l'Écriture On l'a fait, de toute façon, personne ne peut la défendre Même pas personne, il n'y avait personne Notre Jésus était là Et il s'occupait d'autres choses J'aime Jésus, mon frère On a envie de danser, frère et c'est 100% la vérité C'est extraordinaire frère J'ai dit mais les gens ne voient pas ce tableau Ils voient toujours autre chose mais ils ne voient pas les tableaux Mais c'est vrai Il était là, ils ont pris cette femme là-bas Loin, j'ai tout dit mais Seigneur On aurait pu la lapider là-bas, il n'aurait même pas eu avoir de problème, non Mais puisqu'il était là La grâce est venue par Jésus Si tu le rencontres Ton problème est réglé mais si tu te rends compte, la religion, c'est la prison. C'est ça la différence. J'aime Jésus. Mon frère, moi, c'est. Ah, qui nous aide. Ah oui, oui, oui, oui, oui. C'est extraordinaire. Mais si vous pas, je ne sais pas, mais bon. Ah, Jésus, il est bon. J Jésus agit encore. Allélu Il me regarde. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Amen. Comme je suis de la Pentecôte. Jésus agit encore. Ah, c'est merveilleux, on aurait aimé vivre en son temps. Mm -hmm. Voir cet homme de Galilée. Là, frère et sœur, c'est les soupirs, les désirs de tout notre cœur, frère. Et comme nous disons, il, il, il est le plus beau. Je vais vous laisser partir chez vous, sinon, reste. Il est le plus beau parmi les milliers. Et et, et, et c'est pour ça que nous disons que j'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre nous. Il est l'élu de mon âme. Amen. Oh. Ah, qu'il soit béni. Et eh oui, alors, et pendant qu'ils étaient là avec les pierres et tout ça, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien du tout. Condamné par les saintes écritures et par les hommes. C'est la vérité. Et puis on l'amène vers cet homme, c'est Jésus-là qui voulait aussi, mais dans les sacs en disant, avec lui aussi on va lui prouver que nous, nous connaissons mieux que lui. C'est ce que les hommes chercheront toujours à faire avec vous. Quand vous vous trouvez dans une... C est, c est, ça c'est notre nature. Quand on trouve un frère dans un péché, ou une seule dans un péché, on veut montrer qu'on est plus spirituel. Alors on peut même chercher à l'exposer, à montrer que oui, et c'est lui qui nous faisait dire, il nous, il, il, il nous disait cela, voilà, il est même tombé là-dedans. Frère, il n'y a personne qui pense que c'est quand même mon frère. Mais Si je l'expose, qu'est-ce que les païens vont dire Ah ça, ça, on n'a pas ça, mais la précipitation dit, hé, hey, vous savez, c'est lui-là, il nous disait, on l'a trouvé dedans. Mais c'est ton frère que tu exposes. C'est ta soeur que tu exposes. En fait. bah, regardez bien. C'est cela que nous avons beaucoup à apprendre. Mmh. Dans la façon de pouvoir considérer Dieu et les regards que nous devons avoir à l'endroit de chaque frère et chaque sœur. En fait. mmh. Nous aimons trop montrer qu'on est plus spirituel. Mais si quelqu'un est spirituel, il doit redresser celui qui a manqué avec douceur, avec protection, pour que son âme soit sauvée, pour le ramener. C'est lui qui ramènera. C'est la vérité, ma soeur. Ah, si nous pouvons avoir ces sentiments-là, les choses seraient différentes. D'ailleurs, pourquoi nous ne les avons pas Regarde, tout le temps, on est un problème avec celui-ci. Pourquoi avoir un problème avec celui-là Si nous avons Christ en nous, on solutionne déjà les problèmes des frères. Oh, tu sais, il a dit de toi que, son, que, le, que le du Seigneur soit béni. C'est quand même mon frère tu arrêtes la personne qui vient, il va dire, oh, ah oui, mais bon, mais c'est quand même mon frère. Mais en fait, peut-être qu'il a mal vu la chose. Je prierai pour qu'il voie de la bonne manière. Est-ce que vous comprenez Ce sont les sentiments qu'on doit avoir. Alors, et pendant ce temps-là, on a emmené on donc la femme qui s'est rendue compte que pour lui, le temps est fini parce qu'elle se voyait mourir. Et mourant dans cette condition-là, ils ne pouvaient jamais voir Dieu. C'est pour ça que j'ai dit ces tableaux-là, les gens me critiquent, mais en fait, vous n'avez pas vu la profondeur. Parce que mourir lapidé, adultère, mais tu ne peux pas voir la face de Dieu. Toi, c'est directement l'enfer. Condamné pour toujours. Mais là, pendant qu'on l'amenait, elle savait pour elle que sur la terre, c'est terminé, et pour l'accès au ciel, c'était aussi fini. Mais on l'amène vers Jésus. J'aime Jésus Oui frère J'aime Jésus De tous les hommes qui ont pari sur la terre D'ailleurs on a posé la question Dans les cieux Sur la terre Sous la terre Il n'y en avait aucun Comment ne pas chanter son nom avec amour Frère Avec reconnaissance pour ce qu'il a enduré pour toi et pour moi. Ah oui, alors là, la femme, on l'amène là, pour elle, c'était complètement terminé, terminé, il dit, moi c'est fini, de toute façon, il n'y a pas d'espérance, je me laisse simplement là, ils sont venus avec pierre, effectivement, ils c'est qu'ils vont recevoir la première, la deuxième, je sais que je vais partir. Alors, on dit venant, il dit, il dit, Moïse nous a dit, à ça, on ne peut pas discuter, de telle femme, c'est terminé, lapidé par la science qui tout se fait passer. Et toi, maintenant J'aime Jésus. Et toi, maintenant Qu'est-ce que tu dis La femme était convaincue que c'est Jésus, il ne pouvait rien dire d'autre que, bon, ben, lapidé là, -la pour être un bon terme avec lui, parce que bon. Et là, il là, et là, et là, et là. Contre toute attente. Pour ça, contre toute attente. La femme était là, les hommes étaient là, dit, si on va accomplir. Et ils ont posé la question, et puis ils ont insisté, qu'est-ce que tu dis, toi? Oui. <rire> Parce que Moïse nous a dit de la lapider, et toi? Ah oui, je vous avais dit, Moïse vous a dit, et vous me posez la question, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est pour ça, il s'est tout simplement verré, non, il, avait une, il a une sagesse, une profondeur qu'aucun homme, mon frère, aucun prédicateur ne peut atteindre. Non, non, je l'aime, vous savez, sa façon d'être, sa façon de parler, d'agir, sa douceur même. Il s'élève simplement. J'aime Jésus. Il le regarde dans les yeux, il n'a pas regardé la femme. Hein? Celle qui a été condamnée, mais c'est vrai. Ce sont ceux-là qui sont venus dire Pas la femme, monsieur, pas la femme, parce que la femme était déjà morte, complètement morte. Personne n'était dans le parti. Mais les hommes là. Il dit Mais si quelqu'un parmi vous, j'aime Jésus, n'a jamais péché, il n'a pas dit n'a jamais commis la terre. mais n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et il s'incline Ça, c'était la bombe. Et eh oui, eh oui, ces hommes-là dit. c'était comme une explosion. Là, l'intérieur de chacun, depuis que je suis né, il a vu tout ce qu'il avait. Alors, j'aime Jésus, frère, aimez-le, frère. Sa conscience commence à la fusée Donc, toi, dans ta condition, devant le Dieu aussi condamnable. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cela, ce que tu as fait Miséricorde. Voyez, la parole qui est sortie. Maintenant, ça commence à travailler la personne. Il dit, toi, tu attends la miséricorde auprès de Dieu pour ce que tu as fait. Et pour la femme. Et pour la femme. Ça, Moïse ne l'avait pas dit, monsieur. Euh, C'est pour ça que nous avons besoin de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Que Dieu vous bénisse. Mon grand moi, viens s'il te plaît. Vous connaissez ces cantiques ici J'ai trouvé la paix profonde. Tu connais, hein Merci. Merci. Amen. 53 dans les fêtes, 53. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé le vrai bonheur. Il a masse comme Si beau, et si nous, oui, j'aimerais J'aimerais ce roi, mon frère Venir à ces vies de zone J'oublie déjà sur la terre Et si c'est pas fait si bon a this.